Bonjour ou rebonjour, euh, nous allons entamer euh, cette table ronde euh, consacrée aux, aux conclusions, aux réflexions menées dans le cadre d'un rapport euh, consacré à la réflexion autour d'un modèle français des villes intelligentes partagées qui a été euh, conduit par euh, Aki Moural, euh, élu métropolitain à Lille, et puis Emmanuel Evnaud, euh, président de Ville Internet. Euh, vous avez donc... Euh, reçu la commande de, de, de réfléchir sur l'hypothèse d'un modèle français de ville intelligente partagée. Euh, et vous nous présentez aujourd'hui l'état de vos réflexions et le, le lancement d'un appel à contribution pour prolonger euh, cette réflexion. Euh, Aki euh, faites-nous part euh, de vos premières conclusions, s'il vous plaît. D'abord, merci euh, de m'accueillir dans le cadre des villes internet qui... Euh, sans cette association, je pense que la mission n'existerait pas, donc euh, remercier de, de pouvoir discuter rapidement de, des premières euh, réflexions, intuitions, euh, euh, sur lesquelles on va pouvoir un peu débattre. Euh, remercier évidemment le ministère des Affaires étrangères, puisque le, le rapport est, est, est inscrit dans le cadre du travail de, de la coopération décentralisée, dans le cadre de la, co de la commission sur la coopération décentralisée, Commission nationale, donc M. Katsayan et, et Isabelle Eudet, euh, avec, avec lesquels nous avons travaillé. Alors, rapidement, peut-être, rappeler le cadre de, de la lettre de mission. L'objectif que nous avions, c'était d'abord de se poser la question « Existe-t-il un modèle français de ville intelligente, de smart city ?» euh, Terme insupportable pour Emmanuel Evnaud, mais il l'expliquera. Est-ce euh, que ce modèle est exportable à l'international Est-ce que ça peut favoriser nos entreprises, euh, la place de la France dans le monde ou pas euh, J'étais persuadé, en lançant ce troisième rapport pour le gouvernement, et le dernier que, que j'accompagne que pour, pour, dans le cadre de travail sur le numérique, euh, j'étais persuadé que, oui, il y avait un modèle français de ville intelligente. Et euh, je remercie Emmanuel, mais il le dira mieux que moi, c'est qu'effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que ce modèle de ville intelligente tel que nous l'entendons, modèle intégré, durable, solidaire, connecté, ce, celui dont on parle tout le temps dans les brochures marketing que nous vendent les grands groupes, industriel du numérique, euh, n'existe pas vraiment. Pourquoi Parce que quand on parle de l'international, en réalité, la promotion des usages et des services numériques est souvent liée à des problématiques locales. C'est là où la question du numérique et la coopération décentralisée est extrêmement importante, en, en réalité, et c'est là où c'était passionnant pour nous. Donc, euh, ce travail, euh, on l'avait vraiment inscrit, je vais essayer, essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup d'intervenants de, euh, derrière moi, ce travail, on l'a vraiment euh, Porté euh, avec Emmanuel et le groupe euh, qui nous a accompagnés en nous disant euh, de manière extrêmement prétentieuse c'est qu'au fond la ville intelligente aujourd'hui c'est un peu la renaissance de la ville euh, pour demain et que, euh, au moment où on a fait la, la, la, la, la ville renaissante à l'italienne euh, c'était d'abord lié à l'accès à de nouvelles cultures à l'esthétisation de la ville et, et surtout à la capacité de pouvoir intégrer euh, l'art euh, d'autres mondes, d'autres civilisations. Avec le numérique, on est un peu dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on euh, approche la ville autrement, on modélise la ville autrement, on la pense euh, autrement, soit dans la, sur les infrastructures, soit sur les approches de, de sites euh, où on crée l'intelligence collective, ou même euh, sur la modélisation des citoyens au travers de de la démocratie participative avec les civic tech et donc on s'est dit vraiment on est dans une vraie révolution de la ville et la France elle doit prendre toute sa part comme elle a pu la prendre dans les, dans les générations précédentes et donc il fallait qu'on bosse sur ce sujet on a mis plus de temps que prévu donc vous nous pardonnerez, et c'est pas fini parce qu'on veut aller un peu plus loin dans le cadre vous l'avez dit d'une contribution qu'on appelle dès aujourd'hui dans le cadre de ville internet donc, on a mis plus de temps que prévu. Pourquoi Parce que, à la différence avec la Renaissance italienne, c'est que le numérique, c'est universel. La Renaissance italienne était souvent, impactait souvent le, la bourgeoisie, mais le numérique impacte l'ensemble de la société, quel que soit euh, son âge, quelle que soit sa situation sociale, ses origines diverses et variées. Et donc, ça, c'est passionnant. Euh, c'est bien plus passionnant que se poser la question la dernière technologie de désintermédiation qui arrive sur le marché. C'est d'abord se poser la question de la place de l'individu dans une société de l'hyperinformation, de, de, de, de la place de l'individu dans sa capacité à modéliser son environnement, de la place de l'individu dans, dans, dans sa capacité à être responsable de, du destin de son territoire. Et donc, voilà, c'est là où on pose le débat, nous, de manière extrêmement prétentieuse. Rappelez que euh, quand on précise ce qu'on voit, nous, autour de la vie intelligente, c'est trois aspects. C'est l'infrastructurel, et donc, je vais passer vite parce que vous le connaissez par cœur. C'est la question des réseaux, des réseaux de transport, des réseaux d'énergie, en passant évidemment par les réseaux télécoms. C'est la capacité de faire de l'urbanisme intelligent, au travers notamment de ce qu'on appelle les éco-quartiers. C'est la question des plateformes. Vous savez que demain, les systèmes d'information sur le territoire seraient ridicules s'ils n'étaient pas mutualisés sur un territoire donné, un périmètre donné, qui permettent de mutualiser la question de la sécurité, la question évidemment l'agrégation des données sur un territoire, euh, leur sécurisation et surtout euh, notre capacité à remettre à disposition cette donnée euh, à, à titre onéreux aux entreprises à titre gracieux au territoire, aux collectivités et donc ça c'est l'aspect infrastructurel je vais très vite, le deuxième aspect c'est le travail qu'on a fait sur le, la French Tech euh, sur le site d'excellence la capacité à nos territoires à montrer le meilleur d'eux-mêmes autour de la question du numérique en liant la question académique, la question de la recherche, la question de l'incubation et l'accélération de nos entreprises, nos startups, up est présenté vraiment une, un autre visage de la France au travers de la, sa capacité à anticiper l'avenir. Euh, mais c'est aussi nos tiers-lieux, ces lieux d'intelligence collective où on a des gens pas forcément initiés au numérique et à l'informatique. C'est vraiment cette capacité à tout à chacun de se dire bah, moi, j'ai aussi mon rôle dans cette transformation de la société. Et donc, ça, c'est notre deuxième pilier et le troisième pilier. Il est absolument essentiel, c'est là où Ville Internet doit prendre une responsabilité extraordinaire dans les suites du rapport tel qu'elles vont être présentées au gouvernement, c'est la modélisation par les citoyens eux-mêmes. Comment le citoyen devient un vrai prescripteur de l'action publique dans le monde du numérique, là où demain on a moins besoin d'une agence de développement économique dans un quartier, mais plus la capacité à mettre à disposition une plateforme des intermédiations pour que quelqu'un puisse créer une entreprise, une start-up euh, ou je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment ce monde qu'on essaye de, de démontrer dans, dans, dans le rapport. Je vais très vite parce que j'ai mis déjà trop de temps. Euh, Peut-être vous dire quand même, sur, euh, sur ces éléments-là, il a fallu nous, nous poser la question, et la DAECT, la Direction de l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales, dans le cadre de, du travail sur la coopération décentralisée, effectivement, nous attendait en disant, mais au fond, on sait très bien tout ça, on connaît la question du numérique, chacun a un peu son avis, voilà, mais comment les coopérations décentralisées peuvent accélérer, sublimer tout ce qu'on vient de raconter et comment ça renforce la place de la France dans le monde pour une nouvelle petite musique qui se confronte à l'hyper-équipement des, des, des Chinois, des Asiatiques ou la question des plateformes au travers des GAFA plutôt américains. Et donc, nous, on dit, voilà, Effectivement, il n'y a pas de modèle français en tant que tel, puisque ça voudrait dire que dans tous les territoires de France, on a toujours la même construction une stratégie numérique, et en réalité, ce n'est pas le cas. Mais par contre, ce modèle, parce que la France, elle est comme ça, elle porte un certain de valeurs, ce modèle elle est absolument hybridable à l'international, parce qu'on a des coopérations ancestrales, lointaines très anciennes qui nous permettent vraiment de parler d'égal à égal avec des territoires euh, à l'international parce que des collectivités se sont engagées depuis très longtemps sur plein de sujets et pas seulement la solidarité mais sur du co-développement sur la question de la relation euh, transfrontalière euh, à l'international voilà et donc ça on s'est dit il faut hybrider nos, nos, notre notre approche et, et c'est ce qu'on va présenter dans le rapport Je vais vous dire que on va présenter aujourd'hui rapidement cinq propositions j'en présente deux Emmanuel présentera les trois autres et me critiquera certainement dans ce que j'ai dit auparavant, en, en introduction. La première, c'est que, et ça, il n'y a pas de secret, parce que c'est quelque chose qu'on défend absolument avec, avec Ville Internet, c'est que à la seconde, on remettra le rapport euh, au gouvernement, on demande qu'en France, on ait trois, quatre territoires qui soient les vitrines à l'international de ce qu'est pour nous la ville intégrée, type intelligente, connectée, durable, solidaire. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que ce n'est pas une entreprise, une grosse industrie qui s'installe et qui, qui implémente ces technologies, c'est que nous on veut, que, on y intègre la question de la, de la prescription des citoyens, la question de, de nos aménagements territoriaux, territoriaux voilà, tout, tout ça qui fait le bien vivre à la française tel que nous l'avaient évoqué nos partenaires à l'international. Donc ça c'est la première chose. À la seconde on a ces 3-4 territoires donc, qui devront prendre cette responsabilité d'être des vitrines, nous, on veut aussi appeler à l'international, en, en lien avec, évidemment, le ministère des Affaires étrangères, euh, des territoires, et donc on a repéré d'ailleurs dans le cadre des travaux du rapport, des territoires qui seraient susceptibles de pouvoir travailler avec nous à implémenter ces, euh, ces approches un peu intégrées euh, chez, chez, elles, chez elles. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. J'en dis pas plus, vous aurez bien compris que c'est surtout dans l'engagement que nous voulons de démontrer que nous avons une petite musique à faire valoir dans le monde du numérique. Et la deuxième chose, c'est au travers de la gouvernance politique. Ce qu'on a constaté dans le cadre des travaux du rapport, et évidemment on me dira le contraire, mais en même temps j'ai la chance d'avoir travaillé, et ça a été très dur pour moi, qui suis souvent un peu superficiel parfois, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs, parce que c'était l'exigence que nous avait imposé Emmanuel. Et donc ce qu'on a constaté, c'est quand même que la France est relativement peu, une référence sur la question de la ville intelligente. Sans aucun doute, on a euh, des éléments euh, qui sont des éléments importants, qu'on met en exergue dans les médias, sur telle ou telle technologie qu'on met en œuvre. Et donc, par contre, on n'est pas parmi les grands territoires, on n'a pas de territoire chez nous en France, qui euh, sont euh, un peu le là de, de la ville intelligente telle que le monde le, la voit. Et donc, euh, on pense que c'est le moment, au contraire en France, d'avoir une, euh, une approche forte, politique, -à au travers d'une gouvernance. Je suis intimement convaincu qu'on a déjà les crains pour accompagner cette stratégie qui est Ville Internet. À mon sens, Ville Internet a cette capacité à parler à l'international et je l'ai bien constaté pendant les travaux. Je pense que le projet d'Emmanuel Macron de créer l'Agence européenne pour l'innovation pourrait être un formidable moteur de ça parce qu'on ne peut pas seulement se poser la question des nouvelles industries, les industries de rupture, mais on doit se poser la question de comment fait la ville demain, parce que la ville demain, c'est aussi un, un facteur de démocratie, et c'est aussi un facteur de, euh, de bien vivre ensemble, et même de, de, de, de diplomatie euh, assainie, j'ai envie de dire, entre les territoires du monde. Voilà, j'en dis pas plus, en tout cas, merci pour euh, l'écoute, et je crois que je dois laisser la parole à Emmanuel. À Emmanuel Evnau, euh, puisque euh, votre réflexion s'est développée autour de cinq propositions, et qu'à à moral vous en avez présenté deux. Donc, Emmanuel Evnaud, si vous pouvez poursuivre. Euh, alors, je crois qu'il faut quand même insister sur le fait que le, le travail qui a été conduit donc sous la présidence d'Akimural s'est déployé sur pratiquement une année, un peu plus maintenant. Euh, il avait été préparé en amont, euh, d'ailleurs. Il a été donc réalisé au sein d'un groupe de travail extrêmement mobile. Nous avons... Auditionné une bonne centaine de personnes, nous sommes également allés sur un certain nombre de territoires d'expérimentation en France et à l'étranger, donc ça a été un travail extrêmement exigeant qui, qui a impliqué de nombreuses personnes dont un certain nombre sont présents dans la salle, on ne peut pas toutes les citer parce que si on en oublie ce serait dramatique, donc je les remercie collectivement au nom de l'équipe bien évidemment, et euh, celles qui n'ont pas été auditionnées, ce n'est pas une erreur de notre part, c'est un problème d'agenda, ça veut dire que ça ne tardera pas, puisque nous souhaitons que le rapport soit ouvert. Donc voilà, l'idée c'est que nous, nous proposons un certain nombre d'axes de réflexion, et puis euh, nous les mettons en quelque sorte en phase de test, euh, dès, dès maintenant pratiquement, hein, je pense que euh, ça fait partie euh, de, des nouvelles modalités que permet maintenant euh, le recours à, à, au numérique... Euh, on a un document, on le peaufine ensuite en le testant auprès des interlocuteurs. Alors, un point très important, hein, euh, Aki insiste sur le fait que ce modèle n'existe pas, mais il pourrait exister dans une forme qui serait celle d'une hybridation, d'une mise en partage avec euh, euh, à la fois euh, différentes collectivités locales, différentes échelles de collectivités locales, mais aussi euh, différents pays, différentes cultures. Je crois qu'il y a un point très important, nous avons, nous avons appréhendé la question des, des villes intelligentes. Euh, premièrement, en nous référant à un véhicule qui est celui que nous utilisons ici, c'est celui de la langue française. Que nous ne parlons pas de smart city, nous ne parlons pas non plus de big data, nous parlons de ville intelligente, nous parlons de mégadonnées. Nous ne parlons pas de données ouvertes, pardon, nous ne parlons pas de, excusez-moi, <rire> décidément, c'est incrusté. Nous ne parlons pas d'open data, nous parlons de données ouvertes, etc. etc. À chaque fois qu'une expression française existe et qu'elle est à peu près équivalente, je crois qu'il est très nécessaire d'utiliser l'expression française. Euh, comme, comme le disait euh, notre représentante de Grenoble, euh, les traductions ne sont pas littérales, elles ne sont pas strictes. Et justement, c'est d'autant plus important d'utiliser l'expression française parce qu'elle transporte avec elle des choses différentes que ce qui est véhiculé à travers euh, le concept de Smart City, dont on peut faire l'histoire, qui, qui est relativement récente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous refusons une approche de type étymologique, on ne va pas jouer sur les mots, ça n'a aucun intérêt, il faut jouer sur l'évolution du sens. Et du coup, les villes intelligentes, pour nous, elles s'inscrivent dans une généalogie qui est celle des villes numériques, qui a existé, en matière de politique publique. Il y a eu des politiques publiques qui se sont désignées autour donc, des questions de villes numériques. Il y a eu des villes Internet. On est assez bien placé ici dans notre association pour en parler. Il y a eu autrefois ce qu'on a appelé l'informatisation des villes, nous avons un éminent collègue dans la salle qui a, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'informatisation des villes, il y a eu un rapport très connu, Nora Minck, sur l'informatisation de la société française, nous sommes dans cette histoire. Et donc l'idée c'est qu'effectivement les villes à un moment donné ont un rôle de cristallisation, de mise à l'épreuve, d'invention, etc. autour des sujets qui sont inscrits sous la bannière très vaste, trop vaste des villes intelligentes. Et donc, cette dimension-là des villes intelligentes, eh bien, nous la proposons comme un projet à construire. Donc, ce n'est pas un objet qui existe, effectivement, c'est un objet qui est à construire. Il est à construire, non pas dans une dimension qui serait celle trop étriquée, en définitive, euh, de, du monde des collectivités locales françaises, parce que, c effectivement, ce sont de plus en plus des, des hubs internationaux, les villes intelligentes. Ça a beaucoup à voir avec les villes globales de Saskia-Sacène, par exemple. Et donc, c'est dans cette dimension-là que nous souhaitons effectivement, que puisse évoluer la notion française de ville intelligente, en partage, en co-construction, avec des partenaires à l'étranger. Nous avons fait de nombreuses missions sur ces terrains qui nous permettent de, de considérer qu'effectivement, je dirais pour paraphraser l'interconnu, il y a un désir de France dans un certain nombre de pays autour de ces sujets-là, parce que les villes intelligentes, plutôt, pardon, les smart cities telles qu'elles sont véhiculées par IBM, Cisco, etc., elles transportent des transformations de la ville, des services urbains, marchandisation en particulier, qui ne sont pas forcément en lien avec les valeurs que nous pouvons défendre et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer ici. Et donc, il y a effectivement des villes qui font le choix d'ouvrir le débat citoyen, de mettre en place des modèles de concertation ou de consultation un petit peu innovants, et c'est sur lesquels nous allons nous appuyer. Pour terminer, mais très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, donc deux propositions qui ont été euh, rapidement évoquées par par Aki Mural, les, les trois suivantes, enfin il y en a cinq, mais on s'est auto-limité, il y en avait beaucoup plus qui auraient pu être euh, évoquées aussi. Il y a l'idée que, au départ, euh, on voit bien que les modèles qui marchent, que ce soit d'ailleurs euh, dans le monde anglo-saxon ou ailleurs, ce sont des modèles où il y a un adossement très fort entre différentes catégories d'acteurs. Les collectivités locales, très souvent, mais pas toujours dans le monde anglophone, d'ailleurs, hein, les collectivités locales ne sont pas forcément en initiative, c'est plutôt le monde industriel, les opérateurs de services. En France, les municipalités sont très fortement impliquées là-dessus, mais c'est assez particulier. Donc, tout de même, dans la plupart des partenariats, on trouve l'acteur public local de référence, on trouve le monde des acteurs économiques, et aussi, assez souvent, on trouve le monde de la recherche. Dans les grands cas qu'on connaît, que ce soit Songdo, Masdar, etc., qui sont les cas les plus médiatisés dans le monde, eh bien, à chaque fois, il y a une un grand campus universitaire capable d'innover, de proposer également des, des micro-tests et de traiter la ville comme un laboratoire, d'une certaine manière. Donc, c'est cette alliance-là qui nous paraît fondamentale. C'est pour ça que, dans les propositions, eh bien, il y aurait la mise en place d'un observatoire euh, des euh, villes intelligentes dans le monde à partir des, des réseaux qui existent. On peut, par exemple, s'appuyer, franchement, sur le réseau Vivapolis. On peut aussi s'appuyer sur le réseau, le réseau French Tech Hub. Il y a des compétences qui sont euh, disposées dans les ambassades de France à l'étranger qui sont très actives sur ces sujets-là, il s'agirait simplement de, de voir si on ne pourrait pas accoler à ces missions ce nouvel objectif d'observatoire de ce qui se passe sur le territoire, des problématiques telles qu'elles sont posées. Le, le deuxième, pardon, le quatrième, la quatrième proposition, ce serait la mise en place de partenariats, partenariats interuniversitaires, partenariats intercollectivités, partenariats interacteurs économiques autour de ces sujets. -là. Donc la mise en place de consortia spécifiques, qui renverrait donc à la logique de plateforme qui a été énoncée par Aki Moural. Et le dernier point, qui est peut-être plus spécifiquement universitaire, mais ce n'est pas un plaidoyer pro-domo, je suis convaincu que là, il y a une nécessité à y penser en même temps, ce serait un plaidoyer pour la mise en place d'une nouvelle science des villes, telle qu'elle est évoquée par un certain nombre de scientifiques dans le monde, en particulier en Grande-Bretagne, Michael Batty, qui travaille sur la ville aujourd'hui, en utilisant uniquement les données produites dans la ville, c'est-à-dire que si on travaille sur les données de la, des mégadonnées, eh bien on a des perspectives d'analyse sur la ville qui sont tout à fait intéressantes, qui peuvent être également traduites en forme, on va dire, d'application ou de nouveaux services urbains. Et le problème, c'est que cette nouvelle science des villes, elle réclame une interdisciplinarité radicale, et c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce qu'on ne produit pas de la thèse en deux mois, on produit de la thèse, en, en, il faut produire un, un doctorant, une thèse c'est en cinq ans, mais, mais il faut d'abord comment dire, mettre dans les tuyaux que ces thèses existent, donc on pourrait presque penser qu'il faudrait 8 ans pour en produire des gens qui vont faire des thèses sur ces sujets-là. Quand on a fait un cursus dans les sciences de l'ingénieur, on ne va pas naturellement ou facilement du côté de la sociologie, de la géographie, de l'urbanisme ou de l'anthropologie et inversement. Et donc ça veut dire qu'il faut les prendre tôt, les gens qui seraient amenés à faire des thèses sur ces sujets-là ou qui seraient amenés à travailler sur des Master 2, par exemple, qui seraient directement opérationnalisables. Donc c'est un enjeu extrêmement fort il faut prendre dès maintenant parce qu'un certain nombre de pays le font. La France le fait très peu, marginalement. Et je pense que là, du coup, il y a des compétences qui se perdent en ligne et que c'est un petit peu dommage. Merci beaucoup. Euh, Christophe Katsaillan, est... vous êtes délégué adjoint à la direction de l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères. Euh, comment vous vous inscrivez dans les travaux qui ont été produits par la mission et, et comment vous... Vous analysez ces propositions et les suites à donner. Merci euh, alors euh, un mot sur euh, à la fois la, la genèse et la finalité euh, de ce rapport vu du ministère des Affaires étrangères et en l'occurrence euh, de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. Euh, S'agissant de la genèse, euh, peut être que le public n'est pas familier avec l'enceinte qui a été mentionnée tout à l'heure. La commission nationale de la coopération décentralisée. Donc euh, je voudrais euh, rapidement vous dire ce que c'est c'est une commission qui est présidée par le Premier ministre. Euh, le vice-président est un élu local, le maire de Dijon, et euh, elle a pour vocation de mettre autour de la table euh, les acteurs publics, euh, les acteurs privés, euh, associatifs certains, mais essentiellement les acteurs euh, publics, les collectivités territoriales qui sont engagées à l'international avec le soutien de l'État, avec le soutien euh, des, des ministères dans le but encore une fois de pousser les collectivités territoriales à s'engager à l'international. Et donc c'est dans ce cadre qu'est née euh, l'idée de ce rapport et qu'est né le groupe euh, numérique que préside Monsieur euh, Ouhal et euh, qui a pour vocation donc de mettre en exergue une autre, un autre aspect du savoir-faire des euh, collectivités territoriales qui est justement euh, la, la dimension euh, numérique et les villes intelligentes. Donc là, j'en viens à mon deuxième point, qui est euh, la, la finalité, là encore vue, du ministère des Affaires étrangères. La coopération décentralisée, c'est pour euh, le ministère une, euh, une, dé une diplomatie démultipliée. C'est-à-dire que euh, l'État euh, représente naturellement la France euh, à l'étranger, mais les collectivités territoriales, en ce qu'elles ont une légitimité euh, démocratique, en ce qu'elles représentent euh, des euh, citoyens, au travers d'un processus euh, démocratique, qui ont donné euh, les, des exécutifs locaux, et eh bien ces exécutifs locaux participent à porter la parole de la France euh, à l'étranger. Et donc les, co les, les coopérations décentralisées se déroulent dans de nombreux domaines. Mais euh, le, le, le point sur lequel, euh, qui nous a particulièrement motivés pour euh, euh, soutenir ce, ce rapport, c'est qu'ils euh, mettent en, en valeur une dimension. Euh, euh, que peut-être la France manque un petit peu de souligner, qui est notre capacité justement à travailler avec les nouvelles technologies, avec la ville intelligente. Euh, tout à l'heure, on l'a vu avec les, les hésitations de vocabulaire que vous aviez entre l'anglais et le français, euh, le, le monde des nouvelles technologies est un monde qui a été largement préempté par le monde anglo-saxon, c'est normal. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'à nous, notre travail, c'est en quelque sorte de remonter la pente et de dire que la France a aussi, en termes de nouvelles technologies, quelque chose à dire. Et la France, ce n'est pas que l'État, ce n'est pas que les ambassades, ce n'est pas que les mises des étrangères, c'est aussi les collectivités territoriales. Et au travers de, de ce rapport, euh, nous comptons euh, bien euh, montrer d'une part aux collectivités territoriales euh, qui sont engagées dans le domaine de la ville intelligente qu'elles ont quelque chose à dire, non seulement en France, mais également au monde, et également de par le monde, au travers de la diffusion qui sera in fine faite de ce rapport, montrer que la France, ce n'est pas simplement des actions caritatives, ce n'est pas simplement la culture, c'est aussi la capacité à se poser dans des domaines technologiques de haut niveau. Ça veut dire que cette action, elle va aussi promouvoir à l'étranger l'innovation produite en France sous l'impulsion des autorités locales. Tout à fait. Euh, et là, vous me donnez la transition vers euh, la, les, les modalités de soutien euh, euh, que euh, le ministère utilise pour soutenir justement les collectivités territoriales. Nous avons chaque année des appels à projets euh, auxquels les collectivités territoriales peuvent candidater quand elles décident de s'engager à l'international et naturellement euh, le numérique est un de ces aspects dans lequel elles peuvent en partenariat avec une collectivité à l'étranger euh, s'engager euh, et exporter non seulement leur savoir faire à elle de collectivité territoriale mais il faut bien voir qu'un projet de coopération décentralisée c'est un tour de table c'est à dire que la collectivité territoriale réunit des acteurs associatifs des établissements publics des entreprises pour pouvoir avoir une diplomatie économique à l'échelon euh, local. Et si cela peut se, dé, euh, se dérouler euh, sous l'angle euh, de la, des nouvelles technologies et du numérique, eh bien, c'est encore mieux. Très bien, merci beaucoup. Euh, nous allons ent maintenant entendre euh, le, les réactions euh, de quatre représentants de communes ou, ou d'agglomérations. Euh, Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, vous êtes vice-présidente du pays axien Laurence Compara... Euh, vous êtes présidente d'Openata France, euh, nous l'avons vu ce matin, et euh, adjointe à la mairie de Grenoble. Myriam El-Yassa, vous êtes conseillère auprès du maire de Besançon. Et Joël mec euh, adjoint au maire euh, de Dijon. Euh, commençons euh, par vous, Marie-Antoinette Santoni Brunelli. Euh, comment vous vous positionnez par rapport au, à ces travaux et euh, comment l'aglo le, le, du pays ajaxien euh, se projette dans ces initiatives d'innovation et de coopération décentralisée avant de répondre très directement à votre question, déjà, je voudrais remercier euh, le président, M. Evenot et Florence euh, de nous avoir associés, d'avoir associé la communauté d'agglomération du pays ajaxien et la Corse finalement euh, à cette table ronde. Merci aussi euh, de nous associer à cette belle manifestation euh, qui nous permet depuis trois ans eh bien, de développer notre ingénierie, nos échanges dans le domaine du numérique. Euh, la vraie question, est-ce que c'est promouvoir un modèle français ou est-ce que c'est construire euh, des villes, voire des territoires intelligents Depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de villes, mais je crois qu'il faut aussi parler de territoires, surtout quand on est élu de territoires qui comprennent des villes, forcément, une ville-centre et euh, des territoires ruraux parce que la vraie problématique, elle est là, au niveau local, et je crois qu'on soit en Corse ou qu'on soit sur le continent, le problème se pose dans tous les territoires. Et vous l'avez dit, monsieur Oural, c'est une faiblesse en France, c'est vrai que nous manquons de villes intelligentes, mais pourquoi Ça part forcément d'une volonté politique, et c'est en ce sens que je voudrais témoigner au titre de la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Nous avons été élus en 2014, et avec le président Laurent Marcangier, nous avons, d'entrée de jeu, affiché une volonté politique de mettre en avant le développement économique et le numérique parce que forcément les deux vont de pair et on ne peut pas aujourd'hui parler de numérique sans parler de développement économique parce que euh, le numérique contribue bien évidemment euh, à améliorer l'attractivité du territoire et qui dit amélioration de l'attractivité du territoire dit forcément aussi euh, amélioration de l'activité économique et, et son développement. Donc tout part d'une volonté politique. Et puis, quand il y a la volonté politique, forcément, derrière, eh bien, euh, euh, on se dote de moyens humains. Euh, à la CAPA, nous avons quand même une direction des services informatiques et numériques, aujourd'hui, mutualisée avec la ville-centre d'Ajaccio, de plus de 20 personnes. C'est pas anodin pour une communauté d'agglomération de 100 000 personnes. Euh, nous avons des développeurs au sein de cette euh, DSIN, euh, des développeurs qui ont permis de créer des applications utiles aux habitants du territoire, parce que c'est aussi le but. Le but, c'est de promouvoir nos politiques, nos politiques publiques et mettre à disposition des habitants du territoire les outils dont ils ont besoin. Des outils, par exemple, qui permettent de vérifier les conditions de circulation, question combien importante, en temps réel quand on se déplace sur le territoire. Des applications en lien avec le traitement des déchets, mais aussi en lien avec la culture. On a mis en place, par exemple, des parcours numériques qui permettent de découvrir le patrimoine napoléonien qui est même la richesse du territoire ajaxien bref cette volonté politique elle a conduit à se doter euh, d'un de, de, de, de, service extrêmement performant avec des techniciens performants et surtout un budget nous consacrons aujourd'hui un million d'euros par an au développement euh, des outils des applications des services auxquels je fais référence voilà pourquoi je reviens à ma question initiale si aujourd'hui et excusez-moi monsieur oural et monsieur Evenot, n'ayant pas participé aux travaux qui vous conduisent aujourd'hui. Euh, oui, mais je... Euh, je prends ça comme une invitation, donc euh, avec plaisir, euh, la prochaine fois euh, et pour la suite, euh, j'y participerai sans problème. Mais voilà, donc, vous donner un avis sur le détail et sur le contenu du rapport, euh, ce serait bien difficile. Je, je, je, me, je me qualifie souvent d'élu pragmatique, donc euh, je ne vais pas euh, parler pour ne rien dire. Euh, au contraire, donc voilà, vous apportez le témoignage de ce qui se fait sur le territoire, et un élément aussi important, en Corse, 300 000 habitants, la communauté d'agglomération, donc 100 000, un tiers de la population, c'est vrai. À ce jour, il y a deux collectivités qui ont libéré leurs données. On va rester euh, langage français. Rassurez-vous, je ne parlerai pas en Corse, je vais rester sur le français et je n'emploierai pas la langue anglaise non plus. Euh, nous, il y a deux collectivités, la collectivité unique et la CAPA, qui ont libéré leurs données. Là aussi, ça laisse à, à penser. On organise chaque année des rencontres du numérique, auxquelles d'ailleurs Florence fait acte de présence, et on, on l'en remercie, ces rencontres du numérique, d'ailleurs, qui ont pu euh, être organisées par la CAPA grâce à Ville Internet, puisque en 2016, quand nous avons obtenu le label 5 et eh bien, on s'est senti pousser des ailes, et euh, voilà, on a voulu jouer dans la cour des grands, et c'est vrai que ces rencontres, et à l'occasion de ces rencontres, une grande partie des élus des différentes communes insulaires viennent nous voir et nous disent « Pouvez-vous nous aider à construire, nous aussi, euh, les moyens qui nous permettent d'aller vers un territoire intelligent ?» Voilà, monsieur Oural, pourquoi, n'ayant pas connaissance de votre rapport, mais je ne doute pas un seul instant que vous êtes aussi un élu pragmatique et que cette question-là est bien présente à votre esprit. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et vous pourrez sans doute apporter votre contribution, oui. puisque les contributions sont ouvertes et vous aurez le temps. Euh, Laurence Compara, à, à Grenoble, en, en quoi euh, vos actions euh, peuvent faire modèle ou euh, euh, vous donnerez envie de euh, les propager, les partager avec d'autres oui de question et totalement immodeste qui plus est euh... <rire> toutes nos actions naturellement nous souhaiterions euh, qu'elles se propagent et qu'elles soient reprises, non sérieusement euh, je vais rebondir sur, sur la question pour repartir aussi de ce que nous avons présenté euh, Hakim et Emmanuel et, et je les en remercie, effectivement c'est pas simple de réagir comme ça un petit peu à chaud en, en découvrant euh, les grandes lignes mais euh, j'ai bien entendu aussi l'invitation à, à continuer et à enrichir ce travail donc euh, euh, voilà c'est plus euh, euh, les premiers réflexions que ça peut m'inspirer, euh, la nourrit aussi de, de l'expérience grenobloise, effectivement. Euh, la ville aujourd'hui, euh, la ville pas au sens institution, mais la ville comme lieu de vie, euh, concentre aujourd'hui la majeure partie de l'humanité. C'est une rupture historique dans, dans, dans l'histoire de la planète. Euh, on fait face à des enjeux de dérèglement climatique et tous les, euh, tous les impacts que ça a, en particulier sur les flux migratoires qui vont aussi interroger, euh, interroger nos villes. Et quand on parle de coopération décentralisée, on se dit que là, il y a peut-être des, des choses sur lesquelles euh, il faut travailler. Et on se met à vivre dans un monde dans lequel le numérique prend une place, euh, qui, qui crée des, des effets jamais connus jusqu'à présent, euh, à la fois de partage, d'accès à la connaissance, de co-construction de la connaissance extraordinaire, et en même temps, des dérives, des risques, enfin, qu'on connaît tous. Et donc... La ville, en tant qu'objet urbain, euh, non pas en tant qu'institution communale ou, ou supracommunale, euh, c'est le lieu où tous ces enjeux, aujourd'hui, se rencontrent. Et ce qu'il y a entre ces villes. Parce qu'effectivement, euh, ville et village, Internet, euh, les territoires, ce qui n'est pas la ville, qu'est-ce que ça devient, là, au milieu ça, ça devient un désert, ça devient autre chose, quels sont les liens qu'il y a entre, entre tout ça Et du coup, effectivement, quelle est l'intelligence collective euh, qu'il faut qu'on mette dans ces lieux-là pour que les gens qui y vivent. Euh, voilà, on parle effectivement de ville intelligente, on parle d'ubérisation voilà, du monde si on pousse le, le curseur du côté plutôt cauchemardesque. Euh, on va parler effectivement d'énergie partagée, de co-construction, de euh, l'énergie voilà, de, de qu'un film comme le film Demain peut dégager si on pousse le curseur euh, du côté positif. Et inutile de dire qu'on a plutôt tous envie, je pense, <rire> de le tirer du côté positif. Euh, et voilà, c'est ces défis-là qui, qui nous sont posés collectivement, alors à nous en tant qu'élus, mais aux habitants des villes et la première réflexion que ça m'inspire c'est ne jamais oublier que ce sont des êtres humains qu'il y a derrière et que ce qu'on doit construire c'est un endroit finalement où il fait bon vivre. Et donc voilà, le, ok le numérique là au milieu, quelle est sa place, comment est-ce qu'il participe à du bien vivre plutôt qu'à du mal vivre, le numérique mais pas que, parce qu'on vit aussi dans la vraie vie. Euh, et pas dans un monde virtuel donc ne pas, ne pas aussi s'enfermer peut-être dans, dans des tentations euh, trop technicistes ou, euh, ou voilà dire bah oui bien sûr tout se passe en ligne c'est formidable, euh, problème euh, ne pas oublier non plus l'impact environnemental hein, que ces technologies peuvent avoir et donc euh, les cercles vertueux ou les cercles vicieux que nous allons mettre en place euh, donc voilà ces questions là euh, bah, qu'à notre échelle et forcément euh, dans une région comme Grenoble on, on, on essaye d'adresser euh, mais du coup, pour euh, repartir aussi de la, de la question, voilà, y a-t-il un modèle français euh, de la ville intelligente Il euh, y a peut-être une démarche, il y a peut-être une envie, effectivement, euh, mais du coup, tout l'intérêt, c'est que ça ne reste pas français. Parce que s'il n'y a que la France qui le fait, à l'échelle globale, ça ne va pas suffire. On est face à des enjeux globaux, on a besoin de réponses locales. Quelle spécificité intéressante la France peut injecter là-dedans quelles spécificités intéressantes d'autres vont injecter là-dedans Et dans ces logiques de coopération décentralisée, euh, que notamment le, le ministère a, appelle de ses voeux, euh, effectivement, ce côté, qu'est-ce que nous pouvons apporter Mais qu'est-ce que nous avons aussi, nous, à aller chercher euh, de territoires. Euh, ben, je pense à l'Afrique, par exemple, parce que Grenoble a, a des partenariats euh, avec Ouagadougou particulièrement anciens, extrêmement riches. Et ça circule dans les deux sens, et ça doit circuler dans les deux sens. C'est formidable ce que, ce que les Africains nous apportent en termes de résilience, de capacité d'invention. Voilà, il y a des moments où on se sent nous complètement sclérosé quand on rend quand on visite à certaines régions du monde. On se dit finalement, quand on parle du vieux monde, c'est peut-être peut aussi qu'on secoue un peu les articulations. Voilà. Et donc, euh, je suis désolée, je le pose vraiment sous forme de questions extrêmement ouvertes et, et, et j'apporte pas de réponse, Mais par contre, je suis persuadée que les réponses, elles sont à construire collectivement, euh, élus, euh, citoyens, entreprises, euh, l'État, euh, voilà, en, en mettant effectivement tout le monde dans le main parce que bah, on y est tous, de fait. Donc autant s'en saisir collectivement. Euh, Joël Mecnantard, à Dijon, euh, même question. Vous avez euh, récemment engagé une stratégie euh, globale euh, de Smart City, je crois bien. Euh... Oui, alors je vais, je vais faire comme, euh, comme notre président. Donc, euh, On parle plutôt de ville intelligente, de métropole intelligente. Euh, D'abord, un, un grand merci de m'avoir euh, invité à, à cette table. Alors effectivement, on parle, y a-t-il un modèle, va-t-on vers un modèle français de la ville intelligente et euh, vous avez fait allusion tout à l'heure au rôle que jouait notamment la recherche, euh, l'enseignement le, supérieur, la réflexion sur la construction de la ville. Euh, depuis euh, quelques années, euh, le, les universités, notamment euh, des Pays-Bas, classées, euh, non pas sur la logique française, mais sur la logique européenne. Et quand on regarde ces classements, euh, début des années 2000 euh, jusqu'à 2007, je crois, les villes françaises, dont Dijon d'ailleurs, étaient relativement bien classées. Et... Pour rebondir sur ce que vous avez dit, il n'y a pas que le numérique. Il y a aussi la qualité de la vie au sens plus large, la qualité de l'air à la limite, la qualité des transports, euh, une ville où il fait bon vivre, où, on, où, où chaque citoyen ne se sent pas l'étranger de l'autre. Euh, voilà. Une ville où, où il y a de l'humain, où il y a des, des, des valeurs, des partages. Et ça, c'est des points importants sur lesquels on a réfléchi. Sur la question précise. ...de la ville intelligente. Euh, on a commencé à travailler, alors on est parti sur une logique euh, complètement euh, originale, puisqu'on a lancé un, un appel euh, sur cette thématique-là autour d'un aspect de la ville intelligente au départ qui est celui de la gestion centralisée euh, connectée de l'espace public, ce qui inclut euh, l'ensemble des réseaux, euh, construction d'un PC euh, central, si vous voulez, pour euh, l'interconnexion de, des différents euh, PC qu'on peut avoir dans une ville, que ce soit euh, en termes de sécurité que ce, de, de routière, que ce soit en termes de, de vidéoprotection, que ce soit tout ce qui est réseau, euh, finalement, tout ce qui est flux. Et donc là, euh, Quatre grands groupes ont candidaté et un a été retenu et on est en phase de, de négociation du contrat. C'est sur des investissements qui sont effectivement relativement importants. Et derrière cela, derrière cette question de la, de la création de ce, ce modèle de ville, enfin de modèle, à notre échelle, si vous voulez, mais qui commence déjà à intéresser du monde. Il était défendu il n'y a pas longtemps par par mon collègue Denis Amo euh, à Moscou. Les les, les, les habitants, euh, enfin les, les élus là-bas ont été très très contents. À Barcelone, etc. Euh, euh, dans ce dans ce modèle qu'on a voulu construire, on a pris en compte aussi l'expertise qu'avait le, le secteur. Euh, Privé. Et donc euh, un grand groupe, euh, le groupe qui a gagné avec Citelom, Cité L'Homme, avec, euh, Citellum, avec euh, EDF, Suez et, et euh, Capgemini sur l'aspect on va dire entreprise pour construire tout ça. Ceci étant derrière il faut aussi mettre de l'intelligence collective, de l'intelligence citoyenne partagée et moi j'apprécie beaucoup de venir euh, chaque année depuis des années euh, à ces, ces rendez-vous de ville internet parce qu'on entend euh, des choses qui, moi, m'intéressent. Par exemple, on a dit derrière, derrière tout, ce, tout ce travail qui va être fait avec les entreprises, il va y avoir euh, l'ouverture des données. Bien, l'ouverture des données. Déjà, en tant que collectivité, ça nous a posé une question essentielle. La collectivité publique, elle doit être garante des données qui sont collectées sur son territoire. On doit être les garants parce que c'est nous qui avons à rendre compte devant la population de ce qui se passe par rapport aux données publiques. Donc ça, c'est un point, je pense, capital. Les collectivités publiques, que ce soit les villes, que ce soit l'État à son niveau, ou que ce soit, je ne sais pas, les universités, quand elles, quand elles participent à ce genre d'expérience, de, doivent effectivement, en tant que collectivité publique, être se porter garantes de, devant le citoyen. Et donc, derrière, justement, toutes les données qui sont produites Thank you par ce système euh, de ville intelligente qu'on est en train de, de développer, il y aura ce partage des données. Eh bien, ce partage des données, est-ce qu'on doit le laisser simplement aux entreprises Est-ce que c'est euh, Martin Mouy, par exemple, qui doit décider de ce qu'on ce qu fait des données de la ville de Dijon Est-ce que c'est la collectivité qui doit avoir une réflexion Et moi, je suis très content de ce que fait, par exemple, Open Data France. Euh, il y a là quelque chose à co-construire sur euh, la question citoyenne, avoir une réflexion critique. On ne peut pas se on ne peut pas euh, euh, se laisser complètement dans le, dans la main euh, des des industriels, quels qu'ils soient. Moi, on est tout à fait heureux de, de, ce, de cette euh, compétition entre les industriels sur cette affaire-là, mais euh, la collectivité publique doit avoir son rôle. Et moi, je suis aussi très content de participer à Ville Internet, parce qu'on profite de l'expérience euh, des autres euh, collectivités. Je sais que Lille était en avance, par exemple, sur le conseil euh, euh, métropolitain du numérique. Euh, je crois que d'autres villes l'ont fait. On va sans doute essayer de pousser cela aussi, parce que on le voit bien derrière. Les citoyens nous interrogent. Vous mettez du Wi-Fi urbain, métropole Wi-Fi, ce qu'on est en train de faire. Euh, très bien. Est-ce qu'il y a de l'inocuité pour les citoyens? Grande question. Euh, que que, que va-t-il arriver de mes données quand je me connecte sur euh, euh, Dijon métropole Wi-Fi? Qu'est ce qui arrive? Etc. Et tout cela, ça se traite en collaboration avec les citoyens. Et puis, on a derrière, évidemment, L'environnement de, de start up qui doit venir pour nous aider à, à créer des entreprises, à, à comment dire à développer de l'industrie autour du numérique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Euh, Myriam Aliassa, euh, votre approche à Besançon. Alors notre, tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Cette journée fut très enrichissante. Alors je voudrais simplement souligner la philosophie de notre territoire, Besançon, c'est-à-dire que nous, on est héritier d'une tradition utopiste, ouvrière, industrielle, et nous, on a misé sur une ville des intelligences qui promeut l'égalité. Autrement dit, notre euh, fer de lance, en tout cas, notre projet phare, fut de faire un quartier prioritaire de la ville, donc Planoise, 30 000 habitants, hein, le premier quartier populaire de Franche-Comté, un, un quartier d'expérimentation, un quartier d'excellence numérique. On a aussi misé sur euh, l'encouragement de faire travailler, on a voulu faire travailler les, les entrepreneurs locaux, et par exemple, on a Online Format Pro, qui fait partie, qui est la balisée Grande École Nationale du Numérique, qui a créé une de ses premières écoles à Besançon et qui maintenant, par exemple, dans le cadre de la coopération décentralisée, ouvre prochainement une école à Dakar. Et ça, c'est l'héritage d'une politique de collaboration qu'on a eue depuis plus de 20 ans, puisque pour, dans cette logique, avec Dakar, on avait créé le programme ordi Class. Donc, Autrement dit, je ne sais pas s'il y a un modèle atypique, effectivement, ou un modèle standardisé de, de la ville intelligente, de la, entre guillemets, Smart City, je pense plutôt qu'il y a euh, des intelligences collectives dans chaque territoire et qu'on doit connaître son histoire, être fidèle à son ADN et essayer de garantir une forme de péréquation, péréquation autour euh, des usages, de l'infrastructure, pour situer l'agglomération de Besançon, première ville, donc la, la ville centre c'est plus de 116 000 habitants, mais la deuxième elle a moins de 5000 habitants, et il y a beaucoup de communes rurales. Et donc, on a, je rencontre fréquemment des DGS ou des agents éco qui sont démunis sur effectivement la question de l'ouverture des données, mais sur même sur la question de l'infrastructure. Donc, on a réussi, nous, Besançon, on est en zone à M2I, etc. Avec l'opérateur historique, ça se passe bien. Euh, mais après il y a d'autres euh, endroits où on doit par exemple travailler avec des collectivités des syndicats et donc on n'a pas forcément une vue hyper dégagée en termes calendaires et donc l'infrastructure elle est forcément connectée aussi aux usages et ça aussi euh, c'est une dimension qu'on doit avoir et, et les entrepreneurs en fait euh, si, on re, si on reprend euh, par rapport à l'activité économique il ne faut pas oublier que les artisans L'artisanat, normalement, hein, on se réfère à la publicité, c'est la première entreprise de France. Et ces artisans, ils ont un besoin de connectivité, puis ils ont aussi un besoin d'être euh, formés aux usages numériques, accompagnés. Donc il y a tout un travail aussi au niveau des collectivités avec les chambres consulaires qu'il faudrait envisager. Donc autrement dit, pour Besançon et, et l'agglomération, c'est encourager les talents et surtout ne laisser personne au bord de la route. Très bien. Merci beaucoup. Florence. Oui, eh bien juste pour pour conclure, je voudrais d'abord remercier Romain Amazon d'avoir animé les débats en grande partie aujourd'hui dans cette journée. La Gazette des communes est le support Bible de l'ensemble des collectivités territoriales et, et nous sommes très heureux de. De, de ce partenariat installé aujourd'hui donc j'en profite pour te remercier et je ne doute pas que la Gazette des communes à son heure fera également la promotion de ce rapport dès que nous l'aurons remis officiellement au ministre, c'est pour ça que vous allez être frustrés euh, probablement de ne pas pouvoir en avoir plus que ce qu'on a pu en dire, ce qui est déjà pas mal euh, effectivement euh, la remise officielle n'a pas encore eu lieu et que malheureusement monsieur euh, Lemoine euh, n'a pu nous rejoindre contrairement à son souhait euh, pour être devant vous aujourd'hui et que cette remise officielle se fasse euh, tout à fait euh, publiquement, mais elle aura lieu très bientôt, je, je n'en doute pas. Et la présence de M. katsayan que je remercie d'être des nôtres, euh, pour représenter le, le ministère, euh, en est un, une preuve. Voilà. Euh, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que euh, le rapport a, a, a permis aussi de, de, de ramasser un petit peu toute l'expérience de Ville Internet. On, est, on approche des, des 20 ans du Label l'année prochaine, donc événement auquel on se prépare tous. Mais au-delà d'un événement, c'est surtout toute une histoire qui a été construite avec tous les acteurs, euh, des territoires français et la France de mon point de vue, pour avoir participé au rapport et entendu un certain nombre un grand nombre d'auditions euh, et écouté et travaillé avec les chercheurs je crois que moi ce que j'en retire c'est que les collectivités françaises eh bien, forment une communauté euh, publique de secteurs publics, d'acteurs publics qui me semble assez dans sa dimension, euh, les géographes peut-être sur les calculs précis mais qui me semble assez originale en tout cas dans le monde et euh, cette communauté, eh bien, nous la faisons vivre avec les associations des lunes, nos partenaires euh, qui, que vous connaissez, qui sont présentes sur nos différents, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont aussi, euh, et pas uniquement parce qu'elles sont partenaires de vie Internet, mais surtout parce qu'elles sont fortement engagées dans ces sujets-là, y compris les associations généralistes, qui n'est pas toujours facile. Euh, C'est également des euh, partenaires privés, euh, les mutualistes, si je peux me permettre d'employer de, ce mot un peu global, euh, qui sont à nos côtés, que ce soit euh, la Banque française mutualiste qui permet euh, l'existence notamment de cet événement aujourd'hui dans ce lieu somptueux, euh, que ce soit la, la mutuelle nationale-territoriale qui, historiquement, est à nos côtés euh, pour accompagner aussi les agents territoriaux dans ce travail d'innovation, parce qu'aujourd'hui, la journée leur était consacrée et les élus qui ont parlé euh, en, y ont fait référence chacune et chacun. Et euh, je crois que c'est sur ces agents aussi que l'innovation se produit et par ces agents qu'elle se produit et que les mariages... Il peut y avoir au-delà des jumelages avec les collectivités internationales, se passe aussi par ces agents territoriaux, même si la volonté politique déclencheur est absolument indispensable, comme vous l'avez souligné. Donc voilà, la grande communauté euh, des collectivités françaises, des communes françaises, y compris de plus petites et pas nécessairement uniquement les plus grandes, même si ça a été le cœur du rapport et que la question de la ville intelligente est probablement une question... Euh, métropolitaine, Alors, en tout cas c'est ce que les universitaires ont conclu, euh, on peut effectivement euh, considérer que la France porte quelque chose d'important aujourd'hui dans le monde et qu'elle doit euh, le mettre en en réalité, c'est ce qu'on a essayé au travers de ce rapport euh, qui fait à peu près 180 pages, que je vais euh, donner en double exemplaire à M. Katzayan aujourd'hui, qui le donnera à qui de droit, euh, et euh, qui pourra donc euh, euh, nous donner le feu vert prochainement pour poursuivre ce travail collectif. C'est un rapport qu'on a appelé ouvert à Kim. Je me, tu l'as dit tout à l'heure, je me permets de conclure là-dessus. Ça veut dire que euh, on va, avec la Commission nationale de la coopération décentralisée, et avec la DAECT, je, je l'espère continuer à recueillir des témoignages, des informations et surtout à coproduire et à construire les partenariats, puisqu'encore une fois, comme vous l'avez souligné, il y a des moyens euh, qui sont disponibles. Il y a des budgets qui permettent de coproduire euh, ces projets. Voilà. Alors, je sais que maintenant, vous attendez toutes. Pardon, je t'en prie. Non, juste un mot de conclusion pour Emmanuel Evnaud et puis euh, Aki Moral sur euh, les interventions euh, des témoins des collectivités la conclusion était déjà presque là. Peut-être quand même remercier la délégation à l'Action Intérieur des collectivités locales de nous avoir permis une certaine forme d'expérimentation ici, c'est-à-dire de livrer quelques éléments encore en phase de dialogue devant la communauté des villes Internet. Nous sommes ici dans une enceinte où il est question du label Ville Internet, la cérémonie qui se va suivre. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard, ça fait très longtemps qu'on nous dit, c'est-à-dire que c'est ça que nous avons appelé l'approche généalogique. Ce cette construction-là, elle ne vient pas de n'importe où. Ce n'est pas Cisco qui a décidé, ce n'est pas IBM qui a décidé. C'est un savoir-faire qui s'est construit sur les territoires, petit à petit. Et de ce point de vue-là, la communauté française, en termes de compétences, sur ce sujet-là, est certainement extrêmement originale. Il n'y a pas un autre pays où il existe une communauté comme ça qui, qui, qui produit des choses année après année sur 20 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs, peut-être en Californie, mais ce n'est pas, pas un État souverain. Et donc c'est très très important de le signaler, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, ce qui peut se dire du côté des villes intelligentes du point de vue français, ben, il vient de l'histoire qui est incarnée ici par toute une série de personnes qui sont là depuis de nombreuses années. Et on est sur des, sur des logiques historiques d'ajustement. On va dans un sens, on se rend compte que ça ne marche pas bien, on va dans un autre sens. Et c'est un savoir collectif qui se construit petit à petit. Alors sur la question, il y a plein de sujets, hein. métropole, bas métropole, territoire périphérique, territoire ruraux, etc., il ne s'agit pas de rentrer dans le débat ici, parce que c'est un débat tout à fait fondamental, mais le sujet, effectivement, n'est pas clos. Les villes internet sont d'abord des villes, ensuite ce sont des villages, maintenant des territoires. Les villes intelligentes, c'est quelque chose d'assez spécifique, et en même temps, par exemple, je connais des travaux de recherche sur la question de l'intelligence territoriale, qui permettent de faire un bon complément entre pour appeler le cœur de, le, le de compétences, qui est effectivement plutôt dans les grandes villes, et puis la façon dont on peut le distribuer ou le redistribuer sur les territoires, au travers de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. Aqui. Vraiment trois mots, parce que tout, a, tout ce qui est intelligent a déjà été dit, par contre, peut-être je vous renvoie sur ce qui vient d'être dit sur l'intelligence territoriale, euh, sur le travail que Claudie Le Breton avait mené, d'ailleurs, avec l'Internet, euh, Excellent rapport dont il parlait des bassins de vie, et je pense qu'il y a des choses à reprendre sur l'action des périmètres. Ce que je disais à ma voisine, c'est que ce qu'on a vu des partenaires dans le monde quand ils nous parlaient du bien-vivre à la française qu'ils souhaitaient importer chez eux, c'était d'abord en réalité la régulation territoriale. C'est-à-dire avoir la capacité d'avoir un, un, un, un tiers de confiance qui arbitre le cas échéant, notamment sur les sujets du urbanisme. Je parle pas des territoires au Brésil ou je ne sais où où là on est, il y avait des vraies problématiques de régulation publique. Peut-être pour terminer, euh, moi je vous réinvite évidemment par le biais de Ville Internet à, vous, à faire savoir votre souhait euh, pour lequel vous trépignez j'imagine déjà de participer euh, au travail qui va, qui va suivre pour le rapport et je vais terminer quand même parce qu'on ne le fait jamais assez, euh, remercier Florence, je pense qu'on peut l'applaudir parce que dans l'ombre elle fait énormément de choses... Et son équipe, mais voilà. Mais je voulais la saluer parce qu'elle a dû me supporter, elle le fait depuis longtemps avec Emmanuel, mais me supporter depuis quelques temps et c'est pas facile. Voilà. Merci en tout cas. À vous.